Parfois je me dis, putain Bichard, ça sert à quoi de faire un montage si c'est pour qu'au final, bah, tout le monde aille chez Gil. Puis après, je me rends compte que celui qui écoute ma voix, là, bah, il est cool. Et que rien que pour lui, bah, je me dois de faire mon montage. Ça en devient un devoir. Et mon devoir aujourd'hui, c'est de vous faire sourire. Et pour vous faire sourire aujourd'hui, j'ai pas grand chose, sauf ma bite. Voilà, c'est tout. À trop Eh, hey, vous me voyez là Là, ici Oh, Timothée, zoom un peu sur l'écran, là Voilà, faites ce qu'il dit C'est bon, on peut arrêter de gâcher la trop, c'est parti Pourquoi il y en a qui étaient chauds hein Pour faire le truc là-dessus, au -dessus, là, pour venir C'est Shadoun bon. et Guy. C'est des fous malades, c'est Shadoun Incroyable Le, le truc qui est son sang, c'est cubique, hein Ah ah Où sont-ils passés T'es sûr que tu les as pas fumés, là Viens on fait un petit coup en bas. Instant mecs. en fait le problème c'est que quand on est en bas ils ne pas. Donc je préfère qu'on reste ici. Pour non mais go les... juste faire des petits coups, regarde. Ouais, mais on les laisse... Euh... Bon, allez go. Ils sont là, ils sont juste en face. Il est sont... ils là là-haut. là-haut. Non mais c'est dans ce genre de situation que tu estimes la vraie intelligence d'un homme. Là c'est vous avec Kezak. Là là là à gauche Là là à gauche gauche, vous êtes sur moi ah. Je me suis avancé. Vas-y Oh non il est acculé le pauvre. GG J'ai fait exprès de rester, j'ai entendu Ils ont des sneaks et tout, il y a As2 et non pas As-2, euh, Ika et Gil, pardon. Ouais. Encore. Ouais. Ça va être très compliqué pour eux s'ils nous attaquent pas, je pense. Parce qu'on va, on va les tuer au fur et à mesure, un par un, et... Euh... J'ai ouais. de quoi faire 2 Gapol en plus, d'ailleurs, si t'as des, des apples Non, j'ai pas de pomme rouge. T'as une T4 Raider Ouais. En ouais, ouais. Euh, En fer. Bah tiens, c'est cadeau. Bah yes, mec. Là-haut, là-haut Y'a quelqu'un là-haut, y'a quelqu'un sur le toi, y'a quelqu'un sur le toi. 100%. De toute façon, tant qu'ils nous... Oh, j'ai reçu une flèche. Il y a vraiment quelqu'un sur toi Eh oh Un qui que moi la là Un joueur solo, c'est peut-être la seule occasion que j'aurais de le tuer. J'ai envie de laisser une petite chance aux attaquants et pas de rester full stacké à 3. Pour le beau jeu, je vais donc prendre le risque de m'éloigner un peu de Nems et Ryder. Il y en a en bas On est sûr, on est sûr. Mais non, mais je vais dans la direction du... Je suis un peu con moi, hein, mais bon suis vraiment trop con c'est quoi pousson mec Ah ouais Oh t'as punch Oh t'es horrible Oh t'es horrible comme mec oh. Salut mon petit pote Non casse ça bizarre Viens Yuneko Non Viens Yuneko Laisse-moi Casse-toi <rire> Il est temps d'utiliser des vieilles techniques ancestrales. Oh! oh. J'arrive! de oh. putain! Putain, la perle heureusement que je retourne. combien de perles encore? Encore deux. Putain, non, mais c'est aberrant! Oh, J'ai cru qu'il allait dans l'eau. Bah, voilà, GG. GG. Nox Raider. Oh, je suis trop fort. Et au moment, au moment où j'arrive à le tuer, je perds encore un mail. J'ai voulu jouer le beau jeu et je me suis fait avoir. Il faut que je retrouve Nems rapidement. Ah là, là là ça. là, juste là, juste là les gars, juste ouais. là. Oh. Hop. Vas-y, pareil. Bon. Oh. Je bien, bien, bien hein. poison, là. Char, on se casse. Non, là on range, range très bien là. Ouais. Bon les gars, c'est le moment ou quoi là Allez on rush C'est le moment, t'aimes bien cette croise. toi. Vas-y. Mmh. Je un des okay. Mec, euh, potion de poison 30 secondes, voilà pourquoi c'était des débit Mais non tiens, on remonte mec, on s'en fout, on remonte hein Bah les couilles Oui, non mais non, on regarde juste un pour peu Faut tuer les Underman, mec Euh, ouais parce que... Attends, y'en a encore Ah, ça me saoule les 30 secondes de poison Tu Power 4, 4, 4 Affinity, tiens Mais j'en ai pareil, j'en ai un en plus, t'inquiète mec Si on a une de chacun, on est bon, gros bon, ah, euh... Allez, c'est bon C'est bon, j'en ai 3 encore, j'en ai 3 en... Ok, ah, j'en hein. ai une hein. Euh... Tiens, tiens, tiens. Ok. Mec, va falloir tenter le, le, le beau jeu. Parce que là, euh, on est un peu dans la J'hésite à balancer la KB3 et essayer de les pousser. Et mec, le pire, c'est que j'avais le punch. J'avais le punch. Secondes. Franchement, si tu m'avais laissé tirer la flèche sur Magic, on l'avait. Parce que j'avais le punch. J'étais dégoûté. Ouais euh, bah, euh, je l'ai il... vu. En fait, je l'ai vu. Mec, rigole, mais il s'est mis pendant une demi seconde Viens, on y va. On repart. On est reparti, mec. Ils nous attendent. Hein. Et alors Ils sont peut-être en train de le hein. pas... Non, rentrer c'est pas une bonne idée par contre. Rentre, oui C'est bon, j'ai fumé les gars. Hit, il y en a qui est tombé. Magic est en bas. Au-dessus. Hit. Ce sera peut-être le seul moment du fight où on sera en 2v2, c'est le moment de tenter le beau jeu. C'est vrai que pour ça, tu vois. What? T'inquiète, t'inquiète, je suis bien, je suis bien. Derrière, bien là, là. Non, c'est des frères. Magic, c'est le moment là. Plus, <rire> le score, je suis pas mieux. Je gap, je gap. Pika va, mourir. Vas-y. Vas-y, vas-y. Et le boost, le boost. Bien, là. Ah non, mais vraiment, genre. Euh, genre quick là. Ah, oh. non. Encore. T'es parti, Magic là, mais. Il, est il, est il a été poussé Il est où Je suis bien en, en Gapol, je suis bien. Et n'oubliez pas, je suis un peu Spider-Man dans l'âme. Il, il est dans, il est à droite là. Attention, il, il, a, il a la classe qui meurt pas de chute. Ouais, ok, viens, on se casse. Par contre, comme il est obligé de remonter, et eh bah ben, on peut l'attendre en bas, rapidement. Viens, viens, viens, t'as raison, t'as raison, viens, on se casse. Mais il est où Par ah, contre, t'as le nombre de mobs, frère. il <rire> ouais, faut qu'on tourne. <rire> C'est horrible. Viens, viens, on se tue tous et on laisse Ninja gagner. Quoi Quoi, Quoi Parce qu'il peut remonter comment Ah, si, il peut remonter par le, ah, le truc de Shadow. Tu veux qu'on qu aille voir le truc de Shadow Non, mais non, il nous on attend là-haut. On mec, quoi mec, tout mec, Viens, on remonte tout en haut et on l'attend sur le pont de Shadow. Parce que ouais. Guillaume nous viendra pas nous 2 1 je pense. Ouais, je pense 3, pas, je pense pas. 2-1. Vous allez m'insulter en commentaire, mais à ce moment-là, on avait toujours pas compris que Shadow en fait avait mis des échelles. Échelles permettant aux attaquants de remonter sans poser de bloc à chaque fois qu'ils tombaient. Et ça, on ne l'avait toujours pas compris. Je en haut, on parle plus. On voilà, l'attend. Oh. Tu me laisses mettre la flèche de punch. Vas-y, vas-y. Il est a... là. Oh. GG, gros. GG, gros. Il est encore là. Hein. Non, non, il est tombé, il est tombé. Euh, Guillaume, okay. il est tombé tout en bas. Euh, J'ai plus que 7 gaps, qu'est-ce qu'on fait en haut on, on tp, on tp, on tp, on tp, on tp, on tp, tp, tp, tp, tp. tp. Ouais. Vas-y, viens, viens, viens. on y va. On va vite au truc de Shadun. Vite au truc de Shadun, il est là-haut. C'est là où il remonte à chaque fois. Mec, non, il y a qu'une tour, gros, c'est pas possible, il ne monte pas. Non, c'est mort, c'est mort, c'est mort, mort, mort, laisse tomber, laisse tomber. Il non, non, non il monte y en a par deux, où Il y, y, y en a deux ou trois, non, mais il ne remonte pas. Mec, à tous les coups, ils ont fait des, des échelles, regarde, il des échelles. Oh, il y a des putains d'échelles, mec. Mec, on n'a pas vu les échelles. C'est une blague. Échelle, oh <rire> le bâtard! Et oui, des échelles, mon cher Bichard. Et le pire, c'est que tu t'en étais même pas rendu compte. C'est un devis de finale. Magic, Gil, Bichard, Nems, une seule équipe pourra gagner. Je sais pas, au pire, de toute façon, on va attendre là, hein. on, attend, hein. ouais. on attend. On attend, on s'en bat les couilles. De hein. toute façon, bou... c'est à eux d'attaquer, Techniquement, on est bien d'accord. Hein. Ouais, moi, pas... j'ai tout Attends, mon temps. Quoi, dans quoi, quoi, merde, on Tu sais quoi, on sneak là, on les attend. Ils vont forcément nous venir nous chercher là. mais ici. mec, il me reste assez d'or pour faire une pomme, dire, rien à foutre. Moi, je vais faire une pomme. Hein. Vas-y, bah go! Viens, hein. on passe par le. Par l'intérieur? Ouais, ouais. Alors, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, on est bien d'accord, je pisse sur les espagnols. <rire> ok, Guillaume est sur le pont. Ils sont, ils sont tous les deux sur le pont. Gros, on peut go, monter go. Vite. Monte, monte vite! Monte vite! Monte vite! Je suis dessus! Monte vite! C'est bon, tu Ouais. Oh, Guillaume. Non, go. mais l'autre? Est Magic il, est bas, il est en bas, il est en bas, il est en bas. Il va, il, il, il va remonter. Il va remonter de l'autre côté. Situation compliquée où on est obligé d'attaquer les attaquants. Guillaume Tu Et? vas t'éclater les jambes. Magic, c'est sûr qu'il a nos fall par contre Certains, certain, Magic est tombé Ok, sur quoi, Bon bah, il hein. y a un archer, un machin. Et mec, on les pèse en 2v2. Hein. On a deux résistances. Non. non, non, non, non, je refuse. Ils sont où Ils sont pas là. Ils sont remontés par autre part. Là-haut ça a fini là où le. Ah non non, non là c'est forcément. Non non non non Bah euh. T'es sûr qu'ils sont pas là Ouais On les attend là, on peut les attendre où à ton avis Bah viens on se casse, viens on se casse, viens on se casse, c'est rien ouais, dans le reste Pour le What <rire> euh... <rire> <Ouais. rire> Mec on a un problème de cœur là <rire> GO go Et eh, par contre no fake, No fake Là le là euh... Viens viens on se remet sur le truc en dessous Ils sont où c'est con il y a de l'eau en bas, il y a de l'eau en bas qui est update, tu l'as vu Il y quelqu'un en bas, et après on descend, on attend que l'eau descende et on la descend Vas-y Viens, viens, viens, Bichard, on va leur montrer que nous on est là pour toute la nuit s'il faut Bichard, si tu te suicides pas, je t'humilie sur ma chaîne secondaire Le vrai visage de votre youtubeur Ninja, c'est celui qui... Hein, il fait du chantage durant les records Hop, hop, hop, hop, hop Je préfère qu'il m'humilie, vas-y Bichard ah, ah, aïe, va aïe, aïe, aïe Vu que les attaquants étaient pas trop déterminés à attaquer, on a décidé de laisser le château vide. Nem's avait quelques heures en rab, et comme les attaquants voulaient pas attaquer, on en a profité tout simplement pour faire des arbres à pommes. On espère, Inch'Allah, notre retour qui va être là. Mais je vous passe ce moment chiant, Ça va se retrouve en tête. 3, 2, 1, pour les cochons. Allez, tu potes. Tu vois, ils sont là, regarde. Tu vois, ils sont là, regarde. Hop. Allez, au revoir. TP, TP, TP, TP. Attends là. On va dessus. Ah, mais ils sont... What Bah non, tu m'as dit que de la merde, en fait. Non, ils ont le TP mec. Ah non mais ils ont pas à côté j'ai pas compris là C'est quoi tous ces mobs de merde là Vas-y Gil Pourquoi y'a 800 mobs dans ce jeu là, là. Putain y'a trop de mobs Allez Ouh Ouais bichard ouais. ouais magic Refight <rire> Ouais non Ouais ah, non Ouais et c'est comme ça que se finit ma saison de Sky Defender. Une saison, une victoire. Non, mais moi, pour une fois, je serai pas mort de chute. Mesdames et messieurs, j'espère que cette série vous a plu. Je sais, les épisodes n'ont pas été hyper longs. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Et me voir gagner, c'est plaisant de temps en temps. En tout cas, gros bisous à vous, mesdames et messieurs. Merci à tous d'avoir suivi cette série. On se retrouve toute la semaine en stream. Et peut-être un jour pour une vidéo, ça dépend si j'ai le temps. Mesdames et messieurs, restez comme vous êtes, mes chers compatriotes, je vous kiffe. Bisous à tous, abonnez-vous.